Salut les propriétaires immobiliers qui doivent vendre leur bien immobilier dans les semaines qui viennent. Cette vidéo courte va permettre de vous rappeler qu'on est ensemble ce soir à 21h pour un événement extraordinaire. Je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Lionel Gabillon qui est un spécialiste également de l'immobilier qui a plusieurs sociétés dans l'immobilier dont une société d'expertise immobilière. Et ses conseils et les compléments d'information qu'il apportera durant cet événement vont être très importants pour votre vente immobilière. Donc dans cet euh, événement, je vous le rappelle, on va euh, découvrir trois secrets. Le premier secret va vous permettre de répondre à une question. À qui je dois vendre mon bien immobilier Et si vous savez à qui vous devez vendre votre bien immobilier, sachez que ce n'est plus vous qui allez euh, vendre, mais c'est eux qui vont acheter. C'est très important cette différence. Le deuxième secret va vous permettre de répondre à la question « Mais comment aujourd'hui je dois présenter mon bien immobilier à l'heure d'Internet ?» Et si vous avez cette présentation à votre disposition, alors votre communication va devenir fulgurante. Le troisième secret va répondre à la question « Comment obtenir des acquéreurs qualifiés et motivés à foison ?» Parce que lorsqu'on a une dynamique de contact, évidemment, c'est plus facile de vendre rapidement. Voilà, c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, il va y avoir le lien qui se présente. Si vous êtes sur Facebook, au-dessus de vous. Si vous êtes sur YouTube, il y a un petit « i ». Dans le coin en haut à droite de l'écran Et sinon vous l'aurez dans la description en dessous Si vous êtes sur mon blog, le lien va également être présent à côté de la vidéo En tout cas, si pour vous, vendre votre bien immobilier, ça devient urgent Il faut absolument qu'il soit vendu dans les semaines qui viennent Parce que sachez que si vous les vendez, vous le vendez dans les semaines qui viennent Qu'est-ce qui va se passer bien, On touchera l'argent que dans 3 voire 4 mois Et donc s'il est important pour vous qu'en 2018, vous ayez cette... Cet, cet argent. Donc, c'est maintenant qu'il faut euh, que vous fassiez les choses. C'est maintenant qu'il faut reprendre votre vente en main. Et c'est ce que je vais vous permettre ce soir. Donc, 21h précise, inscrivez-vous. Même si vous inscrivez à 20h ou 20h30, vous allez recevoir un email avec le lien de connexion. Donc, vérifiez aussi vos spams si le lien n'a pas été positionné dans les spams si vous ne le trouvez pas. Et s'il si est dans les spams, surtout remettez-le en, en situation de boîte de réception et mettez cette adresse en tant qu'adresse ami. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le plan technique. En tout cas, c'est vraiment avec une grande motivation et vraiment du fond du cœur que j'espère que vous serez présent ce soir pour m'expliquer aussi votre situation parce que ça va être un événement qui sera interactif. Hein, ce n'est pas que moi qui parle, on n'est pas en amphi. Et donc, on est plutôt à essayer de comprendre votre situation